Pendant la construction, tu as plusieurs rendez-vous qui te permettent de choisir tes prestations et d'apporter ta touche. Avant l'achèvement des fondations, il y a le rendez-vous TMA. TMA, ça veut dire Travaux, Modificatifs, Acquéreurs. Tu décides des modifications de cloison, d'électricité ou de plomberie que tu veux faire. Nous, par exemple, on voulait une cuisine ouverte avec une verrière à la place d'une cuisine fermée. Et on a ajouté des arrivées d'eau pour pouvoir faire une buanderie. Un peu plus tard, t'as un nouveau rendez-vous pour choisir les prestations décoratives. Concrètement, c'est pour choisir tes matériaux, les revêtements des sols, les faïences, ton meuble vasque dans la salle de bain. J'ai adoré cette étape. On a écumé les magazines déco pendant des semaines. Et au final, on a un chez-nous qui nous ressemble. Et on sait qu'on n'aurait pas pu avoir ça dans un appartement ancien, c'est sûr.